Bonjour à tous. Dans cette euh, cinquième séquence sur euh, l'héritage et, euh, et le lookup, nous allons parler euh, de l'envoi de messages et de l'algorithme de lookup euh, dans le cadre des métaclasses. Alors en pharo, tout est objet. Les objets peuvent recevoir des messages. Donc puisque tout est objet, euh, les classes sont des objets. Et puisque les objets peuvent recevoir des messages, euh, les classes peuvent recevoir des messages aussi. Le mécanisme d'envoi euh, de, de message est exactement le même que le receveur soit un objet quelconque ou une classe. Donc il n'y a, a qu'une seule façon de chercher une méthode quand un message est envoyé. C'est l'algorithme de lookup qu'on a vu et revu dans les, dans les séquences précédentes. Donc maintenant je vais prendre, prendre l'exemple d'un envoi de message sur une classe. Euh, donc, il faut bien comprendre... Euh, que puisque les classes sont des objets euh, et que euh, tous les objets sont liés à une classe, donc tous les objets sont instances d'une classe, donc là, E-Node est une instance de la classe Node. Puisque la classe Node euh, est un objet, euh, bah, la classe Node est instance d'une classe. On appelle cette classe node class. Donc E-Node est une instance de la classe Node, et la classe Node est un objet qui est une instance de la classe notre classe. Là, vous pourrez vous demander, euh, puisque c'est ça, notre classe est une classe, euh, cette classe est un objet, donc c'est une instance d'une classe, et quelle classe, euh, de quelle classe euh, notre classe est-elle instance Et vous verrez ça dans euh, une séquence suivante, la séquence sur les métaclasses. Donc, quelques, quelques exemples. Ici, on a euh, un objet, a workstation, instance d'une classe, Workstation qui est une sous-classe de Node qui est une sous-classe d'Object. Donc ici, il faut faire attention euh, aux flèches. Ici, cette flèche avec un triangle vide euh, indique une relation de sous-classage. Donc Node est une sous-classe de Object. Workstation est une sous-classe de Node. Cette flèche avec un triangle plein qu'on représente parfois de cette façon-là aussi indique une relation d'instanciation. Donc... EWorkstation est une instance de Workstation et Workstation est une instance de Workstation class. De la même façon, Object est une instance de Object class. Si j'envoie un message à l'objet EWorkstation, l'algorithme de lookup cherche dans la classe de EWorkstation, puis remonte dans les superclasses jusqu'à ce qu'il trouve une méthode correspondante. Et bien, c'est exactement le même mécanisme qui s'applique si j'envoie un message à la classe Workstation. Donc par exemple, si j'envoie le message new à Workstation, l'algorithme de Lookup va chercher dans la classe de Workstation, c'est-à-dire Workstation class, pour une méthode qui s'appellerait new. Si elle la trouve ici, elle est exécutée. Si l'algorithme de Lookup ne la trouve pas ici, il va chercher dans la super classe. S'il si la trouve pas ici, il va chercher dans la super classe. Etc. Cette hiérarchie continue. Donc, je vous laisse ce slide-là pour, pour revoir l'envoi de messages sur les objets standards et sur les classes qui sont aussi des objets standards. Ce que vous devez retenir, une classe est un objet comme les autres. On peut envoyer des messages à des objets, donc on peut envoyer des messages à des classes. L'algorithme de lookup est exactement le même dans les deux cas. L'algorithme de lookup va commencer par chercher quelle est la classe du receveur puis va remonter dans la hiérarchie, donc en visitant les superclasses, jusqu'à trouver une méthode correspondante au message. Vous en saurez plus sur les métaclasses en suivant la séquence Understanding Metaclasses.